et eh ben, on ne peut que vous souhaiter bon anniversaire. Hein. Bon, il y a déjà une partie à qui on, on l'a souhaité puisque le Capricorne commence en décembre. Mais bon, donc là, c'est deuxième et troisième décan qui vont être à la fête euh, jusqu'au 20 janvier. Alors bon, le deuxième décan, oui, hein, bien à la fête euh, parce que Jupiter n'est pas loin et que il euh, ben, y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter et qui sont déjà probablement en train de se présenter, mais bon pour le 3e décan j'ai quelques doutes parce que vous avez quand même Saturne et Pluton qui sont conjointes, hein, ce, la conjonction est exacte quasiment là euh, en, en ce mois de janvier, donc euh, bon on en a déjà parlé hein, de Saturne et Pluton, vous savez bien que ça peut être aussi bien euh, destructeur que réparateur, que ça peut vous inciter à repartir de zéro, ou au contraire à, à mettre toute votre énergie, à conserver quelque chose. Et il y a beaucoup beaucoup d'interprétations et en plus de ça, euh, ce sont des planètes euh, du collectif qui peuvent très bien représenter une situation que tout le monde va vivre, à laquelle vous serez sensible, mais qui peut-être ne vous touchera pas plus que ça, parce que les deux planètes ne seront pas valorisées dans votre thème de naissance. Hein. Après le 20, et eh bien le soleil sera en Verseau, votre secteur d'argent, de possession, d'emprise, enfin bon tout ce qui hein, vous appartient et tout ce que vous voulez qui vous appartienne. Donc euh, il sera question d'argent hein, euh, évidemment, Peut-être parce que vous aurez un investissement à faire, euh, euh, vous aurez quelque chose d'important euh, à acheter, peut-être un, un instrument pour travailler ou vous voyez quelque chose de ce genre, euh, et ça va être confirmé, on va le voir avec euh, Mercure euh, qui sera dans le voisinage du Soleil à la même époque. Donc euh, bon, un achat euh, que vous ferez très certainement euh, Bon, je ne suis pas sûre que vous y réfléchirez pendant des lustres, hein, euh, euh, quand les planètes sont en Verseau en général, euh, ça va vite, mais vous aurez peut-être réfléchi avant. hein. Mm. Mercure va se trouver dans votre signe, elle, elle aussi, hein, elle, euh, elle, est, elle, est, elle suit le soleil ou elle le précède. Enfin toujours est-il qu'elle est, qu est de, en Capricorne et qu'elle va faire donc les mêmes les mêmes aspects que, que le soleil. Alors il est possible que euh, vous ayez euh, à discuter euh, avec quelqu'un, euh, avec un proche ou euh, avec un client, euh, et que ces discussions portent sur la qualité de de son travail ou de votre travail, c'est difficile hein, de discriminer, de savoir si ça vous concerne vous directement, parce que Mercure représente aussi les employés, les collègues, donc ça peut euh, être une dis discussion avec un employé, avec un, un collègue, euh, parce que vous trouvez qu'il euh, ou elle ne travaille pas assez, enfin il y a quelque chose à dire, et c'est pas toujours agréable, et alors du coup vous prenez un ton euh, <rire> qui peut complètement faire peur à l'autre, à votre interlocuteur, ou euh, être un petit peu euh, sec. Hein? Je pense que dans ce que vous direz, vous serez un petit peu sec. Et puis Mercure va passer au Verseau, bon un petit peu avant le soleil, et euh, donc là, les discussions porteront forcément sur des questions d'argent, hein? alors que ce soit votre argent, vos émoluments, euh, euh, ou alors le, le fait que vous avez quel quelque chose à acheter, hein? une acquisition à faire, puisque la 2 représente vos biens. Euh, donc bon, alors ça se discute hein? bien sûr, ça réfléchit, mais comme je vous le disais en Verseau ça réfléchit, ça discute jamais très longtemps, ça va assez vite, il y a toujours une notion un petit peu d'urgence hein, avec le Verseau, donc bon euh, je pense que vous aurez réfléchi avant quand Mercure était en Capricorne, hein, parce que c'est pas trop votre genre de... de de faire les choses dans l'urgence, hein? ça, ça vous ressemble pas. Donc, euh, je pense que vous vous serez décidé avant et que le moment venu, eh bien, vous, vous vous avancerez, vous ferez ce que vous avez décidé euh, sans perdre de temps. On en arrive à Vénus, votre planète d'amour. Alors non, elle, elle est plus dans votre signe, hein? elle est passée elle est même déjà au milieu du Verseau, quand on a euh, début janvier, et euh, donc elle va euh, terminer euh, sa traversée du Verseau le 13, euh, et elle entrera alors en poisson. Bon tant qu'elle est en Verseau, il y a toujours des questions de possession, mais cette fois euh, de possession... Euh, de possessivité même euh, on va dire, euh, puisque vous serez un petit peu euh, Hein, sur votre conjoint, vous lui... Attention à pas le priver de sa liberté hein, en voulant pour son bien, ou le protéger, ou être trop trop sur lui ou sur elle parce que pour x raisons, hein, vous estimez qu'il ou elle a besoin d'être protégé, et... mais vous risquez d'être un petit peu envahissant. Donc... Euh, Vénus au Verseau vous dit laissez de l'espace à l'autre et demandez aussi à l'autre de vous laisser votre espace, hein, parce que ça peut être lui ou elle qui est un petit peu trop <rire> sur votre dos, on ne sait jamais hein, si c'est euh, euh, personnel ou si c'est euh, le conjoint qui est, euh, bon, euh, impacté par, euh, par les aspects. Après le 13, Vénus va se trouver en poisson. Alors là, en tant que Capricorne, vous apprécierez hein, cette Vénus en Poisson, parce qu'elle sera très complice. C'est-à-dire que bon, si vous êtes en couple par exemple, eh bien vous serez un petit peu d'accord sur tout, vous rirez ensemble, vous, je sais pas, vous regarderez des films, des, des séries, des trucs... Euh, vous aurez des centres d'intérêt en commun qui vont vous rapprocher et euh, vous aurez euh, des moments euh, bah, plutôt agréables hein, avec cette vénus euh, en Poissons. Vos rapports avec votre entourage seront également très agréables, que ce soit les frères et sœurs, les cousins, les voisins, hein, on se retrouvera, il y aura des, des, peut-être des petites réunions, des choses comme ça, des moments sympathiques. Musique on termine avec Mars, votre planète d'action-réaction, de décision et d'énergie, de forme hein, aussi, bien évidemment. Donc Mars va se trouver euh, malheureusement dans l'ombre de votre signe tout le mois, donc elle vous donnera pas euh, toute l'énergie que vous voudriez avoir, en tout cas pour, pour l'utiliser pour vous. En revanche, cette énergie pourra être utilisée pour le bien des autres, pour le bien-être des autres. Peut-être que vous allez travailler, faire une formation liée au bien-être, euh, liée au massage, à des choses, vous voyez, euh, la voilà, nutrition. Euh, euh, Peut-être vous avez envie de changer, d'évoluer et que faire une formation euh, qui peut être représentée par Mars. Alors c'est difficile de savoir si vous allez prendre la décision de faire cette formation, ou si vous allez la faire euh, ce mois-ci. Hein? Ça, malheureusement, euh, je ne peux pas le savoir. Mais toujours est-il que euh, Mars en Sagittaire doit être consacré aux autres euh, et, et, et non pas à votre propre avancement, à votre propre euh, progression euh, professionnelle. Hein? mars c'est quand même l'énergie qu'on met dans son travail alors certes vous mettrez de l'énergie quand même hein, dans votre travail parce que euh, mars en sagittaire il y a, il y a beaucoup beaucoup d'énergie c'est un signe de feu hein. donc peut-être ben, vous en aurez un peu trop et que bon vous pourrez euh, la disperser dans plusieurs domaines en fait hein. il y aura un côté euh, où vous passerez d'une chose à l'autre euh, alors que c'est pas du tout dans votre nature, hein, le Capricorne est plutôt concentré, hein, il se concentre sur un, un, une tâche à la fois. Mais là avec euh, Mars en Sagittaire, à mon avis, vous allez pouvoir vous concentrer sur plusieurs choses à la fois, euh, dont euh, celle d'aider les autres, hein, de, de vouloir faire quelque chose pour les autres, et euh, celle de mettre aussi de l'énergie dans votre